« Peut-on investir à distance sans agence ?» Donc je reçois aujourd'hui Jordan qui est le spécialiste, on va dire, de la location à distance. Un ouais, un peu ça, ouais. Il est capable de gérer des biens immobiliers à distance, donc il va tout, il va tout te lever, tu n'auras plus d'objection pour investir si tu penses qu'investir à distance c'est euh, difficile. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Il y a une petite cloche qui va apparaître. Tu bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Tu peux aussi recevoir ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. C'est cadeau, c'est gratuit. Donc, tu auras le lien dans la description. Alors, c'est jamais moi, c'est au-dessus, en dessous. Donc, euh, si tu es motivé, tu vas trouver. Tu cliques dessus, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Salut Jordan, salut Damien. Donc, Jordan, il va tout nous dire sur comment euh, louer euh, à distance. Comment gérer ça à distance Et moi, ça m'intéresse parce que tu sais, j'habite à un endroit où c'est 10 000 euros le mètre carré. Ouais. Alors, si tu m'apprends à gérer à distance, bah, ça va être le grand kiff pour moi parce que je vais faire du gros cash. Bah, c'est ça le but. Hein. Donc, Jordan, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter Ouais, donc je m'appelle Jordan, j'habite en région parisienne, je suis né le, le 16 avril 1989 et euh, du coup je suis enseignant. Et tu vois, un petit peu comme toi, je me suis rendu compte que le marché de l'immobilier à Paris ou à voilà, Proche-Banlieue, c'était très très cher et euh, du coup j'ai voulu euh, bah, investir dans l'immobilier, mais moi mon but c'était faire de l'argent immédiatement, euh, bah, comme toi je pense. Et, euh, et donc du coup je suis, je suis allé chercher des secteurs qui étaient beaucoup plus avantageux, donc beaucoup plus loin de Paris. Euh, bah, là en l'occurrence c'était quand même un secteur que je connaissais parce que j'avais été étudiant pendant 5 ans. Euh, et voilà, donc je suis passé à l'action, j'ai fait euh, deux projets simultanément. Euh, et puis euh, du coup je suis parti sur un, une stratégie de la colocation parce que je trouvais que c'était un bon compromis entre d'un côté, investir à distance et donc gérer forcément tout ce qui est travaux et locataires derrière et d'un autre côté, euh, réussir à générer du cash immédiatement. Et je trouvais que voilà, entre le cash et la gestion, c'était plutôt une bonne chose. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce projet-là et après du coup, j'ai créé une chaîne YouTube pour vraiment parler un petit peu de tous ces projets-là. Ok, t'as une chaîne YouTube où on peut te retrouver ça Ouais, c'est ça. Donc ouais. c'est tout simple, c'est euh, soit Jordan LG et euh, voilà, autrement c'est Objectif Renti Immobilier, parce ce que c'est mon objectif euh, Okay. Donc mon objectif ça va être de te mettre le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo comme ouais. ça tu iras voir ce que, ce que fait Jordan vraiment, ouais. si, euh, si t'es intéressé pour investir à distance. Tout à fait. Et quand tu dis investir à distance, par exemple la recherche d'appartement, tu la délègues, tu vas, tu prends le train, tu, tu fais quoi Moi il euh, y a plusieurs solutions. Sur les premiers projets je suis passé par un chasseur parce que euh, j'étais vraiment très très loin, enfin très loin, tout est relatif mais j'étais quand même assez loin et, euh, et du coup je suis passé par un, par un chasseur. Ça peut se faire, j'ai envie de dire, en fonction, de, en fonction du secteur, c'est-à-dire que plus le secteur va être compliqué, donc bah, les grosses villes, et plus ça va être certainement intéressant de passer par un chasseur à mon sens, tout simplement parce que bah, quand le marché est compliqué, toutes les bonnes affaires partent immédiatement, ou alors il faut avoir un réseau développé, et quand on débute dans l'immobilier, il n'y en a pas de réseau, euh, et donc forcément les meilleures affaires, elles ne nous passent sous le nez tout simplement. Ouais, t'as compris, la, la retaille du chasseur, ça va être que... Euh... Ah, toi, euh, bah, imagine que tu travailles, as dit que tu étais professeur ça, ah, donc potentiellement même si, si tu as peut-être des, des jours de congé, mmh. malgré tout mmh. euh, c'est samedi-dimanche donc euh, la bonne affaire du lundi, elle, elle, elle va pas attendre le samedi que tu t'arrives et que tu prennes le train pour aller là bas Donc le chasseur, tu mmh. donnes de l'argent avec... moi j'appelle ça, tu sais, mmh. dans les trucs parce que j'ai plein de personnes et c'est une croissance limitante qui est, mais je vais pas donner de l'argent à quelqu'un, mmh. en fait tu donnes, euh, je sais pas, 10, 15, 20 000 balles à, à, à quelqu'un sur 25 ans, ça va te faire environ 10 euros, 15 euros pour avoir de l'argent tous les mois. Mmh. Je pense que c'est comme ça que, que tu as, as dû calculer. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est souvent focalisé sur le coût que ça, ça va nous coûter, ce qui est normal en soi. Hein. J'allais dire, forcément, on est en train de poser les chiffres, il faut le prendre en compte. Par contre, on oublie très souvent le retour, le retour sur investissement. Et là, typiquement, euh, la, la commission de, du chasseur donc sur les deux projets, c'était à peu près 5 000 euros par projet, donc 10 000 euros sur les deux projets. Ça rend pas beaucoup. Ben ouais. ça, reste, voilà, ça reste cohérent, on va dire. Mais en retour. Au jour d'aujourd'hui, avec ces deux projets, une fois qu'ils sont terminés, mis en location, ce qui est le cas, ça me génère 1100 euros de cash flow net, euh, net d'impôts Donc, c'est sûr qu'au début, mettre 10 000 euros, ça peut faire mal. Par contre, derrière, c'est 1100 euros net d'impôt tous les mois. Donc, il oui, oui. faut faire euh, les bons choix, je pense. En plus, si tu me suis, hein, tu dois savoir qu'il y a des stratégies pour que tes 10 000 euros, en quelques mois, tu les récupères très, très rapidement. Tu, tu te renfers un, un peu de trésor. Mmh. Donc, ouais. Alors, voilà, l'achat, du coup, avec chasseur, travaux, comment euh, ben là c'est moi qui ai géré, c'est-à-dire que voilà, euh, j'ai toujours pareil, les mêmes euh, stratégies hein, à dire que, que, que ce que l'on fait classiquement quand on n'a pas de raison, on demande à droite, à gauche, etc. Le bouche à oreille. Ouais, ce important, le bouche à oreille pour les travaux. Ouais. Et du coup, euh, voilà, gestion des travaux. Euh, ben, en, en tant qu'enseignant, j'ai quand, quand même les vacances scolaires pour pouvoir retourner, faire un tour, etc. Après, euh, donc voilà, tous les, au moins une, enfin, tous les mois et demi, je retournais sur place. De temps en temps, entre les vacances scolaires, j'y retournais. Moi, l'idéal, ce que je conseille, c'est quand même aller tous les 2-3 semaines. Ouais, tous les 3 semaines, c'est quand même bien pour faire un, un point avec les artisans. Donc, voire toi, un toi petit... tu souhaites une nouvelle réglementation pour que les enseignants aient des vacances toutes les 3 semaines Ça, Non, <rire> non. <rire> quand même pas, euh... je ne vais pas me faire des copains. <rire> j'allais dire, je, je, je, je pensais qu'elle allait nous faire une revendication en direct euh, <rire> sur la chaîne. non, non. C'est une blague. Donc <rire> toutes les trois semaines en tout cas pour aller euh, je, trouve, je trouve que c'est bien ou alors sauf si vraiment on a une confiance euh, absolue en, en son artisan. Par contre, il faut quand même avoir un retour… Tu euh, connais euh, quelque chose d'important quand on délègue quand on, quand on fait du management donc on délègue, ouais. la confiance n'exclut pas le contrôle. Tout à fait. Donc c'est super important, bien. même si tu as confiance en quelqu'un, ouais. de contrôler. Et moi qui suis très gentil, des fois <rire> je le fais pas, mais c'est quelque chose où je, je dois progresser par exemple. Les, Super important de, de contrôler ouais. même quand on a confiance en quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. Deux points par rapport à ce que tu dis. La première chose, c'est pas parce qu'on ne va pas sur le chantier qu'on peut pas avoir des photos ou un, oui, retour, hein, là, un coup de téléphone avec son, son artisan ou ses artisans si on a plusieurs corps de métier. Deuxième chose, c'est pas parce qu'on confie son projet entre guillemets à un artisan ou plusieurs artisans qu'on doit se déresponsabiliser et se dire voilà c'est eux qui gèrent même si je suis loin, etc. Surtout pas. Il faut toujours se dire on est le maître à bord. C'est nous entre guillemets qui, qui gérons les projets. Donc faut surtout pas se dire. Voilà, je laisse les, les artisans faire et moi je suis loin et je viendrai voir dans trois semaines ou dans un mois. Donc tu faisais deux chantiers en parallèle, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, deux chantiers à distance, <coughs> tu allais les voir euh, euh, une longue période toutes les six semaines et ouais, euh, un petit peu toutes les, toutes les trois semaines pour faire des checks. Ouais, c'est ça, ouais, ça ouais. Dépendait, un Combien de durée de travaux Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Globalement, ça a pris cinq mois. Cinq mois ouais. Ça prendra toujours, plus de, toujours plus de temps. Là, je dois signer chez le notaire pour, euh, pour un nouvel achat. C'est pareil, euh, j'aurais dû, dû, dû signer le 15 février, j'avais tous mes gars qui étaient prêts pour travailler le 15 février. J'ai eu mon notaire hier, elle ne peut rien faire, l'autre notaire a oublié des documents. Tu vois le mec, c'est comme si c'était comme si nouveau à chaque fois et qu'il fallait à chaque fois faire de nouveaux documents. C'est toujours la même chose. Ça. Et les entrepreneurs, c'est pareil, ils sont pleins de bonnes volontés au début du chantier. Mais voilà, quand un entrepreneur il va dire deux mois, tu prends environ 50% pour ne pas être déçu. S'il dit trois mois, tu as compris le calcul, etc. Fais ça, au moins tu n'es pas déçu. Surtout que quand tu investis à distance, l'artisan en question, il sait certainement que tu ne vas pas être là très souvent parce qu'il sait que tu es loin et euh, il peut en profiter. Donc euh, mm -hmm. moi ce que j'aime bien faire c'est euh, ben, voilà, dès que je vois l'artisan, on, on fixe des objectifs ensemble sur euh, l'avancement des travaux comme ça au moins quand je reviens, si euh, l'objectif n'est pas atteint, ben entre guillemets il doit il doit rendre des comptes tout simplement. Il des charges plan d'action. Oui, voilà tout simplement on, ben, on définit ensemble voilà je reviens dans trois semaines euh, tu penses être euh, arrivé où etc. Ok voilà donc du coup dans trois semaines on arrivait à cette étape là donc euh, je veux que ce soit je veux que ce soit réalisé simplement. Ça veut pas dire que ça va pas avancer forcément beaucoup mieux mais normalement voilà ça met une sorte de petite pression sur l'artisan. Il sait qu'on a fixé l'objectif et c'est toujours un plus. Nickel. Donc voilà, on a euh, deux appartements qu'on a trouvés, mm -hmm. on a fait les travaux et maintenant on va passer à la mise en colocation du coup. Oui, colocation sur ces deux projets. Ouais. Ouais. Combien de, combien de, une colocation de combien de, de personnes Alors une première colocation de trois chambres, trois colocataires, deuxième colocation de quatre. D'accord, donc ouais. sept colocataires à gérer et ça. Donc, du coup comment tu, tu gères ça à distance Là je gère tout à distance donc euh, bah, en fin de compte, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas beaucoup plus compliqué qu'une euh, qu location classique. La seule partie où un, la seule étape dit, où c'est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'il y a des changements de locataire. Euh, tout simplement parce qu'on ben, n'est pas sur place, et donc du coup, pour l'état enfin, des lieux de rentrée pour le nouveau et l'état des lieux de, de sortie, c'est cette partie-là qui va être un peu plus compliquée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je demande au, à, à l'entrant et au sortant de se mettre d'accord euh, sur l'état des lieux d'entrée de, et de sortie et aucun des deux n'a euh, d'intérêt euh, pas... ouais, ouais, à être perdant, donc euh, celui qui rentre, il n'a aucun intérêt à, à faire en sorte qu'il euh, qu y ait des choses dégradées, etc. Et celui qui sort, il n'a aucun intérêt à avoir des choses dégradées, parce que ben, forcément, s'il a dégradé des choses, il va devoir rendre des comptes aux propriétaires. Okay. Donc, euh, donc du coup, un... ils se mettent d'accord comme ça, et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Okay. Et la, la mise en... L'initialisation du produit, c'est-à-dire la, la mise en ouais. première colocation, ouais. tu t'es déplacé quand même du la, première mise en... <coughs> Pardon, la première mise en location, je me suis déplacé, ouais, j'étais sur place. Du coup, j'ai tout groupé, on optimise le temps, on, on « sélectionne » entre guillemets les dossiers en amont avec coup de téléphone ou rendez-vous par Skype euh, éventuellement. Et ensuite, on groupe tout sur une journée ou sur une après-midi pour euh, faire les visites, etc. Après, voilà, petit euh, petite aparté, si tu fais quelque chose au premium, si tu fais de la qualité, mmh. tu as 95% des gens qui font de la merde. Donc si tu fais de la qualité chez toi, moi si j'ai fait ça dans une dernière des colocations, j'ai fait une vidéo YouTube que j'ai donnée aux locataires, ils ne vont même pas visiter, ils ont signé. Mmh. Parce que si tu fais de la qualité, ça va aller très vite Et je pense que voilà, tu, tu fais euh, l'investissement rentable, donc tu fais du premium, tu fais de la qualité, ouais, ouais. donc voilà, ouais. c'est simple, tu fais des choses que les autres ne font pas. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une colocataire qui a réservé l'appartement, euh, la, c'était la dernière chambre disponible euh, et elle était, je crois qu'elle venait de Grenoble quelque chose comme ça, elle n'a pas visité le bien. Elle a vu les photos, elle m'en a demandé davantage, je lui ai fourni les photos. Elle avait toutes les informations, elle m'a dit voilà, moi euh, il me paraît super bien, il est bien placé, tac, je le réserve. Les, tu parles des photos de toi ou de l'appartement <rire> Non, de l'appartement. <rire> <De l 'appartement. rire> okay. euh, donc voilà, on va résumer un petit peu parce que voilà, là si tu avais, avais peut-être une objection dans ta tête en disant je ne peux pas investir à distance. donc on va résumer. Première partie, recherche d'appartement. Allez, on prend un chasseur, ça va nous coûter 5, 10 000 euros, lycée sur 25 ans, mmh. allez, pour 20 euros par mois, as ton appartement. C'est ça. Ensuite, gestion des travaux bouche à oreille. Et puis, euh, gestion, là, bah là, faut y aller un petit peu, mais voilà, ça va, toutes les 3 semaines, 6 semaines, reportage photo, vidéo de temps en temps. Mmh. Et ça. on le gère comme ça avec des bonnes listes d'actions pour être sûr à chaque fois de respecter les échéances. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et troisième partie, gestion des colocataires. On met en place la colocation initiale et ensuite, ça roule. Ça roule, ça tourne et puis de temps en temps si on doit aller euh, sur place, on ben, va sur place ou alors on peut également s'y déléguer. C'est vrai que c'est une option aussi. Soit on trouve quelqu'un sur place, ça peut être quelqu'un de sa famille si on a quelqu'un de la famille ou une personne que l'on connaît ou alors tout simplement une agence immobilière. Soit on se déplace si vraiment il y a besoin. Euh, et puis voilà, à un moment donné euh, tout ne peut pas… C'est aussi un projet euh, immobilier à un moment donné euh, si on veut que tout soit du passif, à ce moment-là on délègue tout c'est sûr que tout sera du passif. Mais à partir du moment où on ne délègue pas, on est bien obligé, à un moment donné, de euh, entre guillemets, euh, mettre un petit peu son temps euh, à contribution, entre guillemets. Ouais, bien optimisé parce que si, si on fait ouais, le taux ouais, ouais. il, il doit pas être trop, trop mal. Alors, si c'était si profs à côté, je pense que le dos doit, doit, doit être pas mal euh, sur tes revenus locatifs par rapport euh, ouais, aux bah, profs. C'est sûr que là, c'est pas mal. C'est top. Mmh, carrément. Donc, merci en tout cas, Jordan. Bah, de rien, ouais, ouais, le plaisir. Ouais. Donc, en tout cas, si vous voulez retrouver Jordan, je vous mets le lien de sa, vidéo, sa chaîne YouTube où il va vous parler encore plus, sûrement, de la magie de, de la délégation. À distance, à fait, en ouais. limitant les frais. Mmh. Et puis, euh, voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ne dites pas, clique sur le petit bouton s'abonner, il y a la petite cloche, tu bien dessus, tu recevras toutes les prochaines notifications. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, comme d'hab, kiffe la vie, profite, passe à l'action. Ciao, ciao Salut